Voilà, je suis chez Iras, on est le, on est le 6 mai 2018, et il pleut ça, ça du tout. Euh, je suis confronté au problème, de, de faire euh, plusieurs jours, de trouver des employés, c'est pas facile. C'est pas facile, euh, pour moi c'est nouveau, hein, j'apprends, je découvre, ça va des fois super bien, ça commence bien et tout d'un coup, clac, ça tourne. C'est ce qui arrivait avec euh, avec là, qui est rentré euh, hier soir. Je cherche des gens pour m'aider, là c'est pour euh, bah, perchiste, il y a caméras, parce qu'il y a deux caméras. Puis il faut faire des, des alterner les prises de vue, des choses comme ça pendant le tournage. Hein. Donc, euh, donc voilà, quoi. Ouais, ouais, fatigué, mais bon, bah voilà, on est comme on est. Hein. Et puis euh, plein de projets, plein d'idées. On est dimanche, dimanche, euh, jour du Seigneur. Hein. Je ne devrais pas faire du business, mais euh, j'essaie de prendre la main de quand elle est là. Hein. Donc, euh, donc voilà. À bientôt. Voilà.